do no. with <laughs> okay uh, cool Yo Rana la gang famille j'espère que vous allez bien bien et Dans cette nouvelle vidéo, ça me fait vraiment super super plaisir de vous retrouver aujourd'hui Mais tout d'abord je voulais vous souhaiter de passer une merveilleuse année 2021 Parce que c'est la première vidéo que je fais ben, en 2021 Je vous souhaite euh, beaucoup de bonheur et surtout la santé c'est vachement important Et aussi je voulais vous remercier pour tous vos retours positifs que vous avez eu sur mes deux premiers épisodes Sur la chaîne YouTube Teddy T. vous avez été juste incroyable Merci du fond du cœur pour tout votre soutien Et aujourd'hui je vais accueillir une personne qui est juste incroyable Il a une voix magnifique, il s'appelle... た Rana, moi, c'est Anité Anignoreté Moana. Est-ce que tu peux te présenter euh, en quelques mots pour euh, les personnes qui regardent cette vidéo-là Je suis euh, chanteur de Tahiti. Je suis le leader d'un groupe qui s'appelle Manmo. Ça fait euh, 4 ans ou 5 ans euh, qu'on chante et qu'on tourne sur Tahiti. Mais en même temps, je suis guitariste. Et ça fait combien de temps que tu chantes Est-ce que c'était quelque chose que tu faisais depuis petit ou t'as euh, eu un déclic pour le chant et Depuis petit, euh, j'étais dans, dans l'église dans l'église catholique de Paris avec euh, un groupe de jeunes et, à, et grâce à ce groupe de jeunes j'ai appris à chanter on va dire hein, autodidacte et en même temps appris à jouer de la guitare d'ailleurs je les remercie, les groupes de jeunes euh, s'ils peuvent me voir euh, voilà c'est les Wandaise yes. <rire> et après petit à petit euh, au lycée j'ai fait des euh, galas, les journées polynésiennes et tout et puis euh, le déclic qu'il y a eu c'était euh, la participation du studio live session pour, je sais pas comment, mais j'ai gagné. Ouais, <rire> ouais. J'ai gagné ouais, le, le studio de la et, et grâce à cette vidéo-là, ben, le monde de la musique euh, m'a repéré. Et ça te fait quoi justement mmh. de jouer dans les bars, dans les restaurants, enfin dans ce milieu-là euh, de la nuit Au début, euh, c'était un peu difficile parce que je suis timide et tout, mais euh, ça me permet de m'exprimer au public. Ouais. D'ailleurs, je remercie euh, Togmurama euh, Bordeaux m'a initié dans ce monde-là. Au départ, c'était un peu difficile, tu vois. Mmh. Mais euh, après... Euh, à force de jouer, de jouer parce que tous les week-ends. Parce que, surtout qu'il y, y a des gens qui sont là pour te regarder, pour t'assister ouais, et tout. D'ailleurs, <rire> j'avais assisté. Lui. <rire> la dernière fois où j'ai entendu chanter en live, tout, vrai ah. tout bah, assez, Franchement, euh, il chante super bien, il a une voix juste extraordinaire. De toute ah, façon, vous verrez okay. à la fin de la vidéo et tout. La dernière fois quand tu étais venu, il y avait tous les copains et tout, et ça, ça mettait de l'énergie, tu vois. Et puis, ne pas c'est de s'éclater, de s'amuser. Hein. Quand tu t'amuses, bah, vous, vous me sentez ouais. cette énergie-là. C'est ça, il y a une autre énergie, il y, y a un échange ça. aussi. C'est ça, euh, c'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que tu as d'autres passions à côté de la musique, Alors, à côté de la musique Musique, euh, Oui, j'ai ma guitare qui est là. <rire> euh, je suis passionné de guitare et euh, depuis euh, l'année dernière je suis entré au conservatoire pour prendre des cours mais aussi euh, pour euh, me perfectionner euh, à la guitare. Vous allez voir tout à l'heure, euh, je suis gaucher. Du coup, euh, je joue euh, la guitare. À l'envers, voilà, parce que d'habitude les joueurs sont de oui, voilà, et les, les guitares sont ah, okay. faites pour les ah, J'ai même pas fait gaffe quand t'as joué et tout. Non, ben <rire> voilà. Bon. bon après je ne connais pas non, loin, mais ouais. Tu vas voir que tous mes doigts sont inversés, les fils sont inversés et tout, et puis euh, c'est un gros challenge depuis euh, petit. Wow. Et la première chanson que j'ai appris à jouer de la guitare, c'était « Pep's Liberta hein, » Si tu euh, ah, t'en souviens, euh, <rire> euh, dans euh, ta jeunesse Ah oui, non, c'est <rire> non euh, Attends, c'est un peu comme déjà il payer des rêves Ah oui Tu n'as pas vu cette passe-toi parée Voilà, Mais les dans ça Sinon, à côté de ça, ben, je faisais euh, du taekwondo Oui Juste avant, en fait, il m'a dit que ta année est ceinture nord de taekwondo <rire> Et moi, en fait, je suis carrément choqué parce que normalement, je connais tous les ceintures nord de taekwondo ah, je suis carrément désolé, mais... Tu dans quel club, alors J'étais dans le club de Manura à Paia D'ailleurs, j'envoie je, euh, des bisous à la Yeah, Les des <rire> bisous <rire> quand même quelques compétitions en france pour les championnats Ah ouais les championnats ouais Tu <rire> t'es dans la sélection thaïtienne Paya hein et, et on sait jamais ouais. vraiment enfin on non sait pas, euh, on sait lui il était grand moi j'étais tout petit tu vois ah, <rire> et tu me voyais dans les championnats oui oui je te voyais dans les championnats hein. <rire> et puis euh, bah, je crois mon, mon record c'était euh, médaille d'argent excellent ah. Ça fait longtemps, ouais. ça fait 6 ans que j'ai arrêté, je crois, le taekwondo, mais... Et tes combattants à Tahiti, c'était qui alors euh, Les combattants à Tahiti, c'était ceux, si te ceux te de Pouna je sais pas comment ils s'appellent. Téhahi, <rire> t'es Tu vois Oui, oui, tu vois Ah ok, <rire> <rire> coupé. <rire> Ah, C'était lui. Uh, Brandon, je sais plus. Je sais yeah. voilà, voilà. Ah ben bah, hey, non mais c'est sûr qu'on se croise. Ah ben, oui. Parce que je les connais tous. Ouais bah, pourquoi cool, tu me connais pas Ah non. Ah oui non. Ça me surprend carrément. Brandon toute, toute la team quoi ouais. ah, Félicitations déjà d'être ceinture noire parce que c'est vachement un cap en fait au taekwondo lorsque tu passes la ceinture noire c'est vraiment quelque chose de symbolique ben, je suis également ceinture noire et, et je sais que c'est un peu l'aboutissement aussi ben, de tous ces efforts, de tous ces sacrifices et, et franchement je suis fier de toi ah, que que ceinture noire. donc euh, c'est vachement cool euh, donc t'as ouais. fait le upanui alors enfin, Oui on a, on a participé au il mm -hmm. la, la, a en 2018 il me semble et euh, dans mon groupe moi comme chanteur et j'avais aussi une chanteuse qui s'appelait Meali je sais pas si tu connais. Oui. Voilà. D'ailleurs si tu regardes cette vidéo et C'est pas là. Voilà. Et oui, elle était dans notre groupe pendant un an et puis on a participé au panoui. Franchement, c'était une des expériences les plus incroyables pour moi. Pour moi. Ouais. T'avais 2000 jeunes qui, ah ouais. qui, qui étaient devant toi. Parce que ça a été adressé aux jeunes en fait. Ce, oui c'est ce ça, c'est ça, ça. Une autre scène qui m'a bien marqué, c'était mes débuts en 2016 pour la Hinano Live. C'était au Royal c'est voilà. voilà, juste là. Hein. C'était ma première grande scène, avec euh, autour de moi, ben, les grands artistes comme Pépina, Vigoa. Et... Ah ouais, chaud ouais, C'était chaud, quoi. Et moi, j'entends mieux la soirée, tu vois. Et c'était un mode chill, tu vois. <rire> Il y a des grands groupes derrière, euh, à Pépina, euh, c'était incroyable. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire C'était un événement spécial dans ma vie. C'était le décès de mon papa. En 2018, tu me souviens. Du coup, ça fait 2 ou 3 ans. à mm. ce décès là j'avais voulu écrire. Deux ans plus tard, bah, c'est sorti le texte et ouais. en même temps la mélodie. La mélodie ouais. et, et puis voilà, depuis euh, mi-2020, il y a une composition qui tourne en ce moment qui s'appelle Mito mm. Et voilà. C'est <rire> une de mes préférées. <rire> c'est ça quoi. Et puis euh, j'ai vu que ça a beaucoup touché euh, beaucoup de personnes. Ça parle de quoi cette chanson ça, ça parle tout simplement des valeurs que, que tes anciens, que ton père, ouais. que ton père t'a transmis et que toi tu transmis euh, à en fils ou autour de toi c'est dans ce sens-là et en même temps de remercier de tout ce qui t'a donné pourquoi t'as voulu écrire sur ce sujet-là sur le, la transmission, sur le respect parce que c'est des magnifiques valeurs hein, euh... Vivre en famille, moi je vis tous les jours avec mes cousins tu vois, quand je, là, quand je vais rentrer ils sont dans le quartier, tu vois et je, ces valeurs-là pour moi sont très importantes pour moi et je pense que pour la plupart des personnes aussi qui nous suivent parce qu'ils ont été hyper touchés ouais, par ben, cette musique ouais. ben, j'espère il, il y a certains qui n'ont pas encore fait le deux. quand j'ai sorti la musique et franchement c'était incroyable qu'il y a des gens, il y a eu des témoignages qui m'ont dit ben, grâce à cette musique ben, j'arrive à faire le 2 de décès de la paix d'approche et tout et je vois des danseurs, des danseurs qui, qui dansent reprennent euh, le... et en même temps aussi euh, je voulais revenir euh, c'est grâce aussi au, à la vague des, des, des nouveaux artistes comme le Deshaw, des il y a le gros copain de Kourou euh, grâce à eux ben, cette génération là qui commence à composer beaucoup mm. qui nous pousse aussi nous jeunes artistes à, à, à composer puis euh, même vous qui euh, sont derrière là, hein, derrière l'écran, euh, si jamais vous êtes passionné de musique et vous voulez vous exprimer n'hésitez pas, hein. écrivez composer, chantez et bah. on s'y attend pas, <rire> attend franchement euh, c'est bien bah, ce que tu fais là justement d'encourager, bah, c'est aussi la raison pour laquelle je suis sur les réseaux sociaux, ouais, c'est pour essayer de dégager de la joie, de la bonne humeur de la positivité, je pense que ça se ressent euh, au travers bah, des ouais. vidéos donc, franchement c'est cool euh, merci à toi demain, ouais. à, de m'avoir Invité, en coup, non. <rire> et, et merci aussi à Mitsuru qui m'a permis aussi de le premier contact parce qu'en fait c'est je crois que c'était ouais pendant la soirée c'est Mitsuru qui t'a demandé et tout et en fait genre, il me dit oui c'est lui t'as et tout et, bah, avant, lui, il va lui demander mais j'avais trop honte parce que moi aussi je suis, je suis quand même timide <rire> ça se voit pas hein ça, <rire> ça se voit pas mais <rire> j'ai dit non allez vas-y Mitsuru va bon, et après c'est là qu'elle est venue te chercher c'est là qu'on s'est parlé ah ok ok, voilà. okay. donc merci Mitsuru bon maintenant les amis on va passer à la rubrique tu vas nous présenter t'es année un, un objet ben, que tu affectionnes énormément, mm -hmm. t'es prêt Je suis prêt Allez, go Alors, voici mon objet que j'affectionne personnellement C'est ma guitare, enfin, je veux dire, j'ai eu plusieurs guitares dans ma vie mais celle-là, c'est ma toute première guitare que j'ai appris à jouer à la musique et ça fait 10 ans Disons que. Et eh, puis ouais. que... ça c'est un peu un peu vieux les fils et tout, mais ouais. Là à la maison j'en ai quatre guitares. Celle-là, euh, j'ai jamais voulu m'en séparer. très affectif. C'est une Mac américaine apparemment. Je l'ai acheté à... en Amérique. Ah ouais Quand je suis parti en voyage. Ouais. Et... <rire> Et du coup, je l'ai ramené. Mais c'est pas avec celle-là que tu joues euh, en soirée Non, c'est pas ça. Euh, Au début de ma c'était celle-là. D'ailleurs, euh, à un moment, on avait mis un, un, un genre de euh... sticker, sticker. Ouais. Mmh. et tout ici euh, pour mettre les, les marques et tout. <rire> Mais après, j'ai enlevé, c'était moche quoi <rire> Et du coup, euh, voilà, c'est celle-là. Elle, euh, okay. Elle est un peu vieille, il faut que je la nettoie encore pour que je l'entretienne. Mon... Et à lui, c'est quoi son objet Ah ouais, mon objet, <rire> mon objet, c'est ce panier En fait, ce panier-là, euh, en fait j'adore tout ce qui est euh, panier en peoré et tout. Ça okay. fait pas longtemps que j'adore le panier. Là, j'en ai un là où j'ai customisé en Pikachu et tout, enfin machin. Ah, c'est top ça. Et ça, ça vient de Rimatara. Ah, ok. Je ne l'ai pas encore utilisé. Enfin, je l'ai acheté, ben, ça fait à peine deux semaines. J'ai trop hâte de l'utiliser parce que j'adore carrément euh, les paniers comme ça. Ok. Voilà, j'ai envie de ramener un peu euh, style d'aujourd'hui. Et du coup, quand je vais en ville et tout, ben, je m'arrête comme ça. Ah, okay. <rire> c'est pratique et puis, Ça vient de rimatara, hein? Ouais, c'est fait à rimatara et... Je peux pas encore le sortir parce que je le trouve tellement beau que j'ai pas envie de le... Ah ok. il <rire> bon. bah, faut bien que je l'utilise. Ouais. Et puis euh, c'est traditionnel, donc euh, j'aime bien. C'est un magnifique objet. Donc voilà mon objet. <rire> bon. bah, les personnes que tu souhaites me remercier fait un petit coco une dédicace ou... ah ben pour terminer cette vidéo, ben j'aimerais remercier celui qui est juste à côté de moi de oh. <rire> m'avoir invité C'est toujours un plaisir de, de, ben, de faire... De, je sais pas, Attends, on refait ouais, pas, hein. <rire> Tu peux reprendre juste, voilà. Avant, juste avant Voilà, c'est toujours un plaisir euh, d'être avec des jeunes qui... Je sais pas <rire> je <suis bloqué. rire> Voilà, voilà, c'est voilà. pas moi qui dois faire présentateur, c'est toi ben oui, <rire> <ça. rire> Non mais euh, okay. qu'est-ce que tu ressens voilà, enfin, voilà. Ça, ça te fait quoi d'être ici et de partager ce moment Voilà, merci <rire> Ah oui d'ailleurs Tu vas mettre au bêtisier, j'en suis sûr Mais non <rire> Non, mais ça fait super plaisir en tout cas d'être parmi vous et d'être parmi euh, Teddy. Teddy, hein? C'est ouais. ça? Ok. <rire> <rire> Il connaît même pas mon Oh, C'était T-E-T-E-T-I-R-E-C Et puis d'ailleurs, ben, grâce à Mitsuru aussi, hein, que je suis là. Tu vas le reconnaître voilà. et tout. Si vous me reconnaissez, ben voilà, c'est année qui est là. Un petit message pour tous les jeunes passionnés, que ce soit en musique mais aussi dans d'autres arts, dans d'autres domaines. Ben la persévérance, c'est le seul mot. Là ça fait depuis presque mm. 5 ou ans, 6 ans que je suis dedans et puis j'ai pas tout. J'ai pas lâché. J'ai <rire> pas lâché et il faut continuer et ça. voilà dans l'humilité aussi c'est très important pour moi et on a oublié de leur dire que le, le 11 février, février au Prince ça, c c était c était à Punavia ouais. euh, le nouveau centre commercial là qui vient de se ce... Voilà, c'est à l'étage. Il y a un grand parking et on sera là-bas donc Tane va chanter, enfin Mitsuru va chanter avec Tane. Il y a Tane aussi qui va chanter un peu je pense. Oui oui, oui. Ouais. <rire> Nous on y sera aussi avec toute la team du Taekwondo. Okay. Là ah ok, attention pas de voilà. combat. <rire> On sera, <rire> bon, sera là-bas pour passer un bon moment et tout il y, a, il, y a, il y a des cocktails Et je souhaite aussi remercier Mr John bah, qui m'a coiffé comme ça T'as vu le style yeah, Bon <rire> ça <rire> que Merci Mister John pour ça <rire> Du j'ai tiré au sort une personne qui a commenté la dernière vidéo avec Mitsuru Elle s'appelle Amandine Mejri qui écrit Coucou, j'adore le concept de vidéo J'ai adoré la petite chanson Vous êtes vraiment des personnes touchantes Je vous adore Gang family un jour, gang family toujours yeah. Donc euh, merci beaucoup Amandine, t'es au top Et si vous aussi vous voulez tirer N'hésitez pas à commenter cette vidéo juste en dessous avec Tane, n'hésitez pas à mettre plein plein plein de commentaires, de liker cette vidéo aussi, de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est pas encore fait. De suivre aussi Tane Ternini, voilà. t'as une page Oui, ou euh... j'ai une page Facebook euh, au nom de Manwa, Tapez euh, sur Facebook Manwa. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé. Merci encore une fois à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, merci du fond du cœur pour tout votre soutien. Et il me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous. Maru, Nana, et à bientôt C'est ça. Je vais chanter ma composition Mituatanehiri, celle que j'ai composée pour mon papa. Et puis, bah, c'est parti Let's go Ito ume tua tanehere Ware ba ue na te ara To ue vaino tu ito Ma to a, -a. Ita eta tamahere Wahabi i mai ui au Iti mau ohi pa mai tai Mai te fa aturaraa iti ha Iotu iti e Waira mahana e whare etawa imuatiaro Imua e o e, to upapahiri ti e Ia mai ai tu Ita ui hiri, Wahabi imai ui a un Iti mau o himpau maitai Mai ti pa aturara a iti ha Bah <rire> retrouvez-nous le 11 février au Prince. Voilà. On c'est 1, 2, 3. À 3. C'est prêt. <rire> c'est bizarre. C'est bizarre tout ça. Excellent. Eh ben moi j'aime quand c'est <rire> du premier goût comme ça. <rire>